Comment allez-vous, la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons bien, nous aussi. Et nous sommes dans cette nouvelle émission que vous connaissez déjà, nouvelle sans être nouvelle réellement, parce que ça fait quelques mois quand même que nous venons chez vous tous les jours à travers cette émission « Raphaël est là » aujourd'hui, je vais saluer toutes les personnes malades, les personnes endeuillées, toutes les familles et tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de nous voir. Eh bien, restez-y, hein, prenez ce rendez-vous, faites passer le mot. Nous sommes là sur ETV et vous avez également nos replays sur ETV.gp. Sur la télé des c'est la chaîne 310 et sur Canal+, euh, Canal+, oui, et sur Canal+, c'est sur la chaîne 24, par euh, le biais d'Alizée Télévision. Maintenez vos gestes barrières. Nous nous sommes dans une situation compliquée. On continue à se protéger. Alors, les, les masques, laver les mains, tousser dans le coude, etc. Nous recevons aujourd'hui, comme chaque, chaque mercredi, Fab, qui vient nous parler de remède en nous. Ça va, Fab oui, en bien Raphaël, bien bonjour tout le monde, tout le monde qui est regardé euh, TV, en cas saluez les autres bien fort. Et euh, Jodla nous vient euh, pour porter des informations. Comme d'habitude, Adam hein, émission Nous rimait dans nous, euh, où nous pouvons de tout ça qui en nous, qui peut porter en bienfait, qui peut aider nous, soigner nous. Donc Jodla, nous choisit parler de la brisée. Donc la brisée, qui a aussi euh, trois tasses. Donc, euh, Mise Dessa, nous croyons parlé je de Raphaël, pour bah, euh, tout le monde qui a regardé nous, toute information si trois tasses, plantes-là, il y a qu'on trois tasses ou la brise. Alors, il faut nous expliquer aussi que nous que trouver une plante parce que n'importe qui moune son plante qui a poussé, il n'y a pas besoin de prendre le temps et dès pour la chanterie boutique en terre. Selon ça, et, moune, nous avons dit, nous, Fab, eh il a planté tout cela, il a poussé, il n'y a pas besoin d'arroser, il a envahi, et il y en a, y Fab, il y en a qui a fait comme ça, il a cassé, il a, a, a longi. Et si ça besoin qu'on il peut demander n'importe qui moune. D'accord. Alors, Raphaël, vous bah, avez les informations sur si, trois tasses. Nous en panier trois tasses à moi? <rire> Raphaël, ni, <rire> oui, mais il n'y pas mené oui. Donc, euh, la prochaine fois, nous allons nous, toujours dans notre émission. Mais euh, tout le monde peut payer, oui. avec hein trois tasses là. Mais et oui. quand vous vous pouvez trouver ça tout Facile. facilement. Tâ. Donc, vraiment. effectivement, mm -hmm. donc, la brisée, c'est. Euh, alors, moi, je vais vous donner plus d'informations. Euh, si la brisée, si trois tasses. Donc, il y a aussi thé de Chine. Il y a aussi verveine blanche. Ouais. Donc, alors, sans plante médicinale, qui a poussé tout partout quand Raphaël a dit autres, tout allait là. Donc, il y a un à peu près en même 5 et non, non scientifique, c'est Lipia Alba, donc il a fleuri toute l'année là pour euh, vignes qu'on Raphaël a dit en plante très envahissantes. Il a dit donc il a pris en low place, c'est le bitin, il faut entretenir, il faut tailler pour ne pas prendre trop place. Et bien entendu, euh il a dégagé hein qu'une qui connaît qui genre connaît qu'il trois tasses, savent qu'il qu'a dégagé en l'odeit citronné. Donc en fait, il qu'a crié trois tasses pour qu'ibité parce qu'en fait, l'qu'a crasé, il qu'a crié brisé plutôt parce qu'elle l'qu'a brisé fait là, il qu'a crasé fait énormément. et donc a senti tu l'odeit citronné là ça qui qu'a parfumé et puis nous qu'aille développé pour euh euh disote petit moins petit loin. Nous pouvons faire avec. Donc, d'autres noms, il y a crier Mélisse, il y a créé Quentonine, il Soja du Brésil, et nous, j'ai dit ça, il y a trois tasses et thé euh, Caraïbes. Donc, voilà. Euh, alors, qui est-ce utilisé, Raphaël et ben exactement. Il a utilisé comme euh, stimulant tonique. Euh, il faut utiliser aussi pour refroidissement. Donc, si on prend un petit refroidissement, on peut prendre un thé à trois tasses pour, euh, pour faire Pour chauffer le aussi. Voilà, pour uh -huh. chauffer bien. Alors, il faut utiliser, pour ça, il faut les des flatulences. Donc, en fait, pour euh, expliquer ça, c'est mon qui euh, au, euh, au niveau des intestins. Donc, nous avons créer ça en langue en nous, ballonnement, ou ballonné, ou anti gênement au niveau avant -tahou. Donc, on peut utiliser euh, pour ça aussi. Donc, alors, nous, en COVID, il n'y a aussi pour les parasitoses. Donc, parasitoses, c'est tout ça qui parasite. En hein, qu COVID, là, Raphaël, mm -hmm. parasite aussi. Ça. Donc, je peux euh, prendre en à, à, à trois tasses euh, ben, le matin ou dans la journée pour euh, combattre tout ça qui, euh, tout ça, euh, qui est virus. Ouais. et en plus, euh, trois tasses-là, c'est vraiment non, et ça, hein parce qu'on ne on on peut faire trois tasses, hein? Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas parler d'été. Alors, les grands les grands mamans, puisqu'on a fait recherche alors, les grands moments, les grands appâts, qu'on nous a dit, et notamment, maman qui n'y le pas si, euh, si. Et nous, c'est bon. Hein? Et si, nous, c'est oui, oui, oui, gros beau maman. On a fait un petit coucou. Et puis, euh, nous, a, a remercier aussi maman oui. pour les informations qu'elle a au moins, si euh, trois tasses. Donc, alors, il dit, là, on mettait trois feuilles. Eh bien, on est trois tasses. Donc, on peut consommer dans la journée trois tasses là, ça. Mais il pour l'hôpital aussi. Alors, il vont pour l'hôpital. Alors, justement, en faisant les recherches avec les grands appâts, les grands alors on découvrait qu'il est bon pour infection urinaire. Donc, alors, avec infection urinaire, là, pipé efficace. Alors, ça, notamment, moment, on peut utiliser avec coton blanc et au café euh, en euh, au café en infusion euh, à veille donc ouais. il y a quoi bien entendu trois feuilles euh, trois feuilles à trois feuilles à briser, ah, briser. à trois tasses mmh. trois feuilles à trois tasses ouais. Et on euh, mettait mettre en, euh, en feuille à coton blanc. Donc, mou, de, nous avons l'occasion aussi de parler mmh, de des, des cotons modèles de coton, oui. coton blanc. Mmh. Et pour les autres aussi, euh, vrai, petit Et puis pour nous aussi, puisque c'est une petite émission là. C'est montrer à nous là. Qu'est-ce qu'ils en nous qu'on peut faire avec Et les aussi, euh, information là. Et quand euh, nous qui dit nous ne sommes pas médecins, mmh. Mmh. nous ne sommes pas médecins. Et on peut saluer. Euh, invité en nous à euh, dernière fois, là, moi, Makaya Zeno, Michel mm -hmm. Makaya Zeno, qui était précisé à dans les dernières émissions, nous, qu'elle n'est pas médecin, nous, pas, pas docteur, seulement nous mm -hmm. savons qu'elle nous dit des traditions, nous dit des mœurs, ces coutumes, quand il y a dit en grand français, mm -hmm. et avec ces, ces, tout ça, nous n'y euh, comme euh, euh, plante médicinale, mm -hmm. eh ben, nous pouvons faire en lobitain ah, sans aller oui, prendre oui. médicament en pharmacie qui euh, ça c'est ça un qui, qui peut-être qu a oui, qui oui. santé en nous mm -hmm, beaucoup mm -hmm. plus. Vrai. Donc alors nous pouvons faire ça, en tout dit, pour infection urinaire. Après, peut, euh, hein, aussi, euh, en cas de permettre aussi, des gens qui disent plus d'informations, peut-être qui ne peuvent pas tous les détails à ça en Vous pouvez crier moi aussi au 06 90 49 31 40. Moi, puis ça peut ben, you, euh, plus information. Mm -hmm. Donc nous disons ça tout à l'heure, trois tasses là. Nous pouvons utiliser aussi comme euh, tonique. Donc les matins, vous ben, pouvez ben, ça peut stimuler. au va avoir énergie petit bois d'énergie. Vous levez anti traque patratrac. Voilà, ça va être trop bien au bon matin là. Eh bien, vous pouvez en, en verger. Hein, on mm -hmm. prend trois feuilles à trois tasses et on prend déjà encore. Mais cas. qui j'ai au casque? Vous pouvez vider de l'eau chaussée, hein? C'est ça? Alors, en ça, tout à l'heure, on va continuer, déjà, si tout ça est bon. Alors, il est bon aussi pour ETAGIPO, il, bon. et euh, il est bon aussi pour, pour euh, la toux, donc là, on cas de tousser, a cas on on a, on a, on a et on cas aussi mm -hmm. la digestion. Donc, ça nous a dit tout à l'heure, il y mm des -hmm. problèmes intestins, ballonnement et tout ça. Donc, euh, c'est donc ben, tout ça, qu'est-ce que tu ça, bon, nous. Alors, Raphaël, tout de moi, qui j'en ai utilisé, donc, ou cas pris. Trois feuilles mm -hmm. à trois tasses là ou comme était de l'eau bouillie et on a lâché trois feuilles là dedans ou on laisser laissé infuser mm -hmm. puisque c'est conseil ça qu'on a dit ça à présent ouais. et on peut briller les alors pour être agrippé là on peut briller pendant trois ou peut trois à quatre tasses par jour par jour voilà et euh, donc, mais là, euh, on fait, l'homme qui est à la là, euh, moi, moi, moi, je m'en ai il faut tout faire, il faut tout faire. Oui, il faut tout faire, il faut tout faire. Alors, ouais. on a dit ça dans la dernière émission, nous aussi. Euh, Moi-même, on fait ça, en procuré, moi, ça, il faut tout faire en théière. Donc, mm. avant, on a dit ça, il là mais oui. et voilà, nous avons dit la voilà. Nous dit bouillotte là. Donc à présent nous avons trouvé des cité tranquilles, tranquille. Donc il fait marcher Donc nous avons récupéré ça. Et depuis, vous mettez feuille et de l'eau chaude. vous avez avons couvert et à un moment là ça va une infusion et nous avons laissé infuser. Donc, euh, voilà. Nous, nous, nous, nous voilà ça, mais euh, euh, on dit, dit pour Irine là, vous dites pour Ballonnement là, on dit pour État Grippal là, là montrez-vous qu'elle parle de cette là. Est-ce que vous pouvez passer mon nom que vous avez fait dans trois tasses là? Alors, en panier information là, qu'on on a ah. dit, nous pas docteurs, on parle à moi, racontez-les aussi, débutants, qu'on ne peut pas maîtriser, mm -hmm. qu'on ne peut pas connaître. Donc, par contre, tu ce que ma question-là Même en feuille c'est pour ça qu'on a au ça, parce qu'en faille, en faille, parce que c'est moi qui t'ai pour briser là-bas, et moi j'ai oublié briser là la t'ai montré c'est mon Ali. Donc quand on a dit n'importe qui m'empêche d'y venir, c'est ça qui brisez pas, nous ne pas bouger de les ça. Mais prochaine fois, Fabienne, Fab, parce que Fabienne, c'est notre autre mauvais composant total. Et avant nous partir, c'est toujours même mon qui mauvais composant il dans notre registre. Donc mon Ali, t'es d'aimer ça Ou quand on tient mon son en faille, mais si mon affirme, mon reconnaître, et bien depuis t'es nanti et tac et que ça petit morceau. Moi, En je coupais environ six moi, que c'était la moitié. En un fusil, en et ça arrive tout naturellement on peut bâtir en fait il paraît que tout ça nous quoi planter ici tout ça qui ici donc on peut brayer sans contrainte contre indication merci pour information là oui. ça donc les mamans maintenant les mamans puisque mm -hmm. c'est créole nous quoi parler, donc on sait qu'elles ont pu qu utiliser trois tasses ou briser pour timonazote. alors mm -hmm. Raphaël, on va faire pas n'a pas ça si ça mm -hmm. mais on peut utiliser aussi dans les recettes alors on peut utiliser ah, dans le café salade de mm -hmm. fréao, donc on le met dans feuille de menthe, et on peut mettre en feuilles à trois tasses. On peut utiliser aussi dans la salade qu'on a préparée pour déjeuner ou pour dîner. On peut mettre en feuille à, euh, mm -hmm. à, à, mm -hmm. à basilic, mm -hmm. mais on peut mettre en feuilles à trois tasses. Et puis on peut utiliser aussi dans les pâtisseries. Alors, l'heure où on fait flora ou on mm. fait créma, et eh bien pendant qu'on fait l'être la bouillie, on mette anti-feuille à trois tasses. Mm -hmm. Et à dans, même à dans des là il ouais, ouais. agit si euh, euh, organisme de façon à ce qu'on procure tout bien-être là qu'on nous soit ouais. développé. Il y en a nous ne pas Ouais. Mm -hmm. Alors, en TV aussi, euh, mm -hmm. je l'ai profité pour faire anti-précision euh, anti sur euh, l'infusion. Alors, vous précisez tout à l'heure. Alors, là, mm -hmm. on infusé infuser, ça veut dire qu'on va laisser, euh, mm -hmm. laisser ces feuilles-là. On va mettre de l'eau chaude là. On va laisser ces feuilles-là à dents. Mm -hmm. Donc, en général, nous, ne on pas parler d'infusion. Nous, on pas parler d'infusion pour des plantes qui finent. You can ouais. Donc, des plantes qui sont des gens fragiles mm -hmm. et qui nient des fleurs. Donc, à ce moment-là, nous, on peut parler des infusions Infusion. okay. Et nous, on parler d'infusion décoction, mm -hmm, mm -hmm. l'air ou fait carrément euh, euh, ces feuilles-là, ces ouais. branches-là, ces bouillies mm -hmm. dents, bouillies directement en l'indiffé-là. Et ça, effectivement, là, on va en décoction pour peut utiliser ça pour qu'on en planta écorce, mm -hmm. ou en planta à gros branches. Donc, donc euh, pour que ça, peut vraiment récupérer tout essence mm -hmm. tout à romaille, et pour que ça, peut, euh, mm -hmm. utiliser pour bien être Très bien. Alors, nous avons petite astuces-là. Nous commandons quand même si nous avancé bien, est-ce que nous pas trop en avance ou pas, nous, pas en retard. Hein? D'accord. Nous avons encore trois minutes pour nous parler de ça. D'accord. Ben, nous avons essayé y vite. Donc, nous avons rappelé, hein, nous hum. rappelé, petit euh, euh, dosage-là. Hum -hmm. Alors, nous avons dit trois feuilles à trois tasses. D'abord, trois tasses. Hum -hmm. Alors, pour rentrer dans les terme de recette, donc on mm -hmm. dit 30 g de feuilles oui. à dans, en, pour, pour infusion, hein, donc mm -hmm. 30 g de feuilles à dans, en, en litre de oui. pour infusion, d'accord? Mm -hmm. Et pour euh, en infusion avec les feuilles fraîches, donc on nous, nous oui. faire oui. comme ça. Mm -hmm. Et nous savons que maintenant, nous pas pratiquer les feuilles séchées. Mm -hmm. Donc quand il s'agit de mettre feuilles séchées, à ce moment-là, nous pas mettre deux à trois cuillères, puisqu'il oui, s'est oui. déjà oui. séché, donc c'est uh -huh. mieux quand on prend à, à la cuillère, donc deux, deux ou trois cuillères à à soupe. À, dans à soupe, hein? À soupe, oui. oui. Mm -hmm. à dans 2 ml d'eau. Et on peut laisser infuser pendant 10 à 15 minutes. D'accord. Voilà. Donc, euh, ben, euh, ouais, on pratiquement a... dit, tout bittin. Ouais. Euh, nous euh, faisons l'entour. Alors, nous peut, dit comme ça aussi, nous paye, euh, utiliser les branches à briser. Il oui, faut mais... nous utiliser. Branche oui, branches là-bas. Il les a gens bon. qui ont mangé qu'on réglise. Vous savez, il ouais. y a un croquet, il un pliché, il y un mangé qu'on réglise. Ça, c'est très, très efficace, un brisé-là. C'est un bon choix au fait, Jodla Et surtout, tu là tu la là C'est très, très bon choix. Alors, encore, on petit rappel aussi, mm -hmm. euh, tout le monde qui regarde nous, nous qui si ça, nous qui rappeler ça de temps en temps. Mm -hmm. Alors, les offres en infusion, en thé, qu'on nous a dit, donc, ont mm -hmm. euh, évité laisser trop longtemps mm -hmm. euh, au frais. Alors, ouais. il peut rester euh, 12 heures, à température ambiante et 24 heures au frais. Sinon, après, il panie même vertu là, même essence là. Alors, tiens, si on nous prend là, nous va parler des branches à briser là, rapidement. Donc, branches à briser là. Nous pouvons prendre deux ou trois branches à briser. Nous pouvons mettre à d'un à température ambiante. Alors, nous pouvons rajouter en jus de citron, Adam. Mm -hmm. Et si vous avez un agrémenté, vous pouvez mettre en mm. un petit goût de gingembre, Adam. Ouais. Et euh, pour les gens qui aiment gingembre, ils vont mettre ça au frais. Ils mm -hmm. vont servir comme un midi, parce que moi, bien je prends ouais. un petit goûter à de thé mm -hmm. à 16 h Donc, ils vont préparer ça pour recevoir un invité à à 16 h Très, très, très bien. Et bien, merci un peu pour le petit Wibouikla. Euh, ça a été très enrichissant. Et encore cas, on dit que nous pouvons mm. retrouver Fab avec ces rubriques-là encore. Hein. Et nous pouvons encore dire aussi que nous au sommes professionnels euh, dans le domaine. À, et nous pouvons aider les gens qui ont cherché là, qui ont un petit pour les vacances, qui ont un petit pour les vacances, qui ont besoin d'acheter nos hôtel, qui ont besoin d'acheter un cases. ils peuvent toujours entrer en contact avec eux mm. parce que c'est professionnel et, et numéro de téléphone. Alors, nous pouvons 06 90 49 31 40. Donc Merci pour être écouté Azot. Voilà. Et à dans d'autres soleils. À dans d'autres soleils.